Bonjour les amis traders j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous parler du risque du gain facile en bourse. Effectivement ouvrir un compte de trading c'est très facile, ça prend 5 minutes et certains débutants peuvent se lancer de cette manière-là sans aucune formation et avoir des bons résultats dans, dans les minutes ou même quelques heures après. Et c'est vraiment le risque lorsque vous débutez en bourse, c'est de penser que c'est très facile, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir euh, une formation, d'avoir de la discipline, qu'il suffit euh, de se positionner et de gagner de l'argent. On peut comme ça gagner très facilement de l'argent en bourse mais le problème c'est que les marchés peuvent avoir un mouvement assez long pendant quelques jours et vous pouvez gagner pendant quelques jours mais en général ça ne dure pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que au moment où les marchés ne vont plus suivre la tendance à laquelle vous vous, vous êtes mis et pour laquelle vous, vous avez profité euh, des gains, eh bien vous serez complètement désarçonné, vous ne comprendrez pas ce qui se passe, vous commencerez à perdre, vous essayerez de regagner ce que vous avez perdu et à ce moment-là, ce sera le chaos total, vous pouvez perdre tout votre capital. Donc c'est le danger lorsque vous débutez que vous avez des bons résultats et que vous n'avez aucune méthode qui vous permet d'avoir euh, donc des résultats réguliers même quand les marchés sont un petit peu plus compliqués. Donc ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est avoir une méthode qui vous permet quelle que soit la situation du marché de savoir si vous pouvez vous positionner, si vous pouvez profiter donc des mouvements qui sont parfois tout à fait faciles à prendre mais si vous devez aussi ne pas trader à certains moments et il y a des journées qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, des journées hyper faciles mais si certains jours vous pouvez gagner beaucoup d'argent facilement, d'autres jours c'est nettement plus compliqué, il vaut mieux être en dehors des marchés. Bien sûr si vous avez une méthode de scalping c'est moins compliqué parce que vous voyez très rapidement quel mouvement prendre. Si vous prenez une méthode de scalping avec des bons indicateurs comme celle que je vous propose, vous avez un, gain, un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo, vous comprendrez très vite le principe. Vous avez plusieurs indicateurs qui vont vous dire à quel moment rentrer et à quel moment sortir. Tout ça est expliqué clairement en vidéo et vous avez bien sûr un risque moins élevé de faire des bêtises, en tout cas si vous avez au moins un minimum de discipline. Je vous ai parlé de la discipline dans une vidéo précédente, c'est essentiel donc si vous démarrez en trading et que vous n'avez ni une méthode ni une discipline de trading eh bien tôt ou tard vous allez perdre l'argent que vous avez investi en bourse. Donc comprenez bien ceci, ce n'est pas parce que vous ouvrez un compte de trading et que vous avez des bons résultats, que tout est gagné, que vous allez pouvoir gagner euh, votre vie en faisant du trading, non. Il faut bien sûr apprendre avec une méthode ou plusieurs méthodes, prendre différentes informations qui vous permettront d'avoir une méthode efficace à long terme et surtout qui vous permet dans les situations plus difficiles d'éviter de perdre trop d'argent. Si vous avez une méthode de scalping, normalement vous devez arriver à 85 voire certains jours à 100% de trades gagnants. Que vous tradiez une heure, deux heures, 3 heures ou 4 heures, parfois vous pouvez faire une journée avec 40 trades gagnants. Donc le principe est toujours le même c'est d'essayer de gagner chaque fois que vous ouvrez un trade et de perdre le minimum possible si vous avez un trade qui part contre votre mouvement. Mais vous avez des situations qui sont vraiment optimales où vous pouvez augmenter votre effet de levier et à ce moment-là gagner beaucoup plus en très peu de temps. En scalping, vous pouvez gagner en en quelques secondes. Le tout est de rentrer au bon moment et de sortir rapidement. Il faut éviter d'attendre trop longtemps parce que vous risquez à un moment donné, il y a toujours une correction du marché. Vous pourrez voir cela si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Regardez les mouvements des marchés, vous voyez que ça monte et puis que ça corrige toujours. Même chose en descendant, ça descend et puis ça corrige toujours. Donc il faut essayer de prendre le maximum de points mais de sortir assez vite afin d'éviter justement de n'être pénalisé par le retour du marché. Donc tout ça je vous l'explique dans, dans mes vidéos, donc euh, dans mes formations. Scalping plus Ishimoku c'est la formation que je vous conseille, vous avez un lien ici au-dessus et en dessous. Et vous verrez que très rapidement vous pourrez acquérir une méthode efficace, mais bien sûr il faudra éviter de faire n'importe quoi de sortir de cette méthode-là parce qu'à ce moment-là ça devient réellement très dangereux et vous risquez de perdre de l'argent. Donc gagner facilement en certains jours c'est très facile mais euh, il faut malgré tout avoir une méthode qui vous indiquera quand ne pas trader et quand sortir du marché. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la à vos amis ainsi ils éviteront de faire euh, des bêtises en ouvrant un compte et entrer dans sans avoir une formation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que cette vidéo vous plaît, que vous souhaitez en voir d'autres, eh bien, cliquez ici en dessous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous voyez, si je suis à Puerto de la Cruz, il fait un temps magnifique cet après-midi. On est le 10 février. Vous voyez que Ténérife est un endroit fantastique. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, eh c'est également quelque chose dans lequel je peux vous conseiller. Il y a moyen de, de faire des très bons investissements avec un bon rendement. Peut-être le jour où vous aurez gagné pas mal d'argent en bourse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.